Aujourd'hui, j'annonce que notre gouvernement a nouvellement approuvé le projet d'agrandissement de l'oléoduc Trans Mountain. L'entreprise planifie de commencer les travaux pendant cette saison de construction. Mais nous avons aussi entendu les Canadiens qui veulent un avenir plus vert. C'est donc pourquoi nous avons décidé d'investir chaque dollar généré par ce projet dans la transition écologique du Canada. Si on regarde seulement les recettes fiscales additionnelles, on parle d'environ 500 millions de dollars par année une fois le projet terminé. On va investir cet argent et les profits générés par la vente de l'oléoduc dans les projets d'énergie renouvelable qui vont alimenter nos maisons, nos entreprises et nos communautés pour des générations à venir.